Et là imagine y'a rien dedans, J'ouvre, y'a rien dedans Attendez euh... Hey salut tout le monde de compagnie, les 16 16h, j'espère que vous allez tous très bien J'ai hésité à faire cette petite vidéo bonus, vous m'en direz des nouvelles Je me suis dit bon allez pourquoi pas puisqu'en fait on est en train de refaire tout le décor J'ai enlevé la, la toile, le tissu, le fond vert en fait qui était derrière tout ce mur Et donc euh, voilà au fur et à mesure on est en train de refaire le décor Donc là vous voyez ce truc absolument dégueulasse euh, pour le moment, mais en fait ça rend super bien, vous allez voir. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu, euh, j'ai pas encore reçu tout. Euh, là, j'ai passé une petite matinée shopping, j'ai acheté des petits trucs, j'ai aussi fait des commandes sur Amazon, etc. J'ai pas encore tout. Je me suis dit, bah, je vais vous montrer ça au fur et à mesure avec cette petite vidéo bonus. Ça peut être sympa plutôt que, bam, vous voyez tout le décor d'un coup fait. Là, au moins, vous allez voir petit à petit tous les éléments euh, assemblés un à un. Et là, surtout, moi, ce qui m'intéresse et là où je suis assez curieux, alors je vais vous poser juste ici, messieurs, dames, c'est en fait, j'ai acheté euh, ceci. Alors, je ne sais plus c'était dans quel magasin parce que j'étais dans une zone commerciale. J'achetais ceci. J'avoue, euh, ça a l'air incroyable ça a l'air absolument incroyable donc voilà petite lampe minecraft je vous avais mis d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur instagram j'avais mis une photo d'abord il y avait une TNT, bon là, il y avait une TNT je me suis dit ça peut être sympa et puis juste à côté j'ai vu ça c'est beaucoup plus grand euh, c'est pas à pile, c'est euh, USB, donc beaucoup plus rentable, beaucoup plus intelligent et euh, beaucoup plus grand et beaucoup plus sympa. Enfin bref, voilà la totale. Donc je me suis dit, eh ben, on va déballer ça ensemble. Ça peut être une bonne idée euh, également puisque j'ai euh, acheté, acheté des étagères sur Amazon. Donc euh, j'attends des avoir et puis après, vous voyez, j'ai acheté des nouvelles plantes en plus. Donc voilà, c'est toujours assez sympa. Également, alors regardez ce que j'ai mis au mur avant de, le, avant de déballer le Minecraft. Je vais vous montrer ce truc là parce que vous voyez, on peut se dire. Alors je vous explique, la webcam, elle est censée être là à peu près. Donc vous n'avez pas le, le vrai angle mais la caméra quand je suis en live ah oui c'est pas pareil Bref alors en fait il faut que je branche le truc et c'est un néon. Ah voilà. Mais franchement, ah ouais, non franchement c'est ultra joli. Faut vraiment se dire, donc là faut s'imaginer dans le noir, faut s'imaginer avec d'autres lumières en plus. Euh, c'est ultra sympa. C'est ultra sympa, surtout à la caméra, ça rend vraiment vraiment vraiment, vraiment chouette. Euh, en plus de ça, on a euh, des LED euh, que j'ai pas fini d'accrocher. Je vais aussi vous expliquer pourquoi hop les leds que voici non. voilà que j'allume ici vous les voyez donc en fait ça part si vous voulez de en bas ça monte ici et ça va là et en fait dans la caméra l'angle de la caméra on voit uniquement contre le mur le, le ici là donc ce qui est sympa c'est que sur le haut vous voyez ça fait une sorte de lueur vers le bas et là j'ai je... pas fini en fait c'est du 10 mètres donc il y a encore de la place ici et ce que je ferais c'est que je vais mettre des étagères que j'ai commandées vers le bas et je pourrais faire passer les leds en dessous de l'étagère enfin bref il y a pas mal, de, pas mal de petites choses encore à faire. Euh, niveau luminosité, alors ça se remarque peut-être pas trop, mais résultat, c'est ultra bien éclairé ici. Enfin, vraiment, euh, là, je suis vraiment pas mal. Et comme dit, c'est pas du tout fini, donc euh, c'est vraiment chouette. Alors, je vais débrancher ça. On va prendre des ciseaux, on va faire ça proprement, parce que, mine de rien, la boîte, elle est super jolie, elle est super quali. Alors, plus jamais tu te pointes comme ça avec le ciseau. Hein. Euh, on, va se, on va se détendre. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. Euh, ah, bah ça va, j'ai même pas besoin. Le scotch il est même quasiment défait. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé d'ouvrir ça au magasin. Ça, c'est le petit défaut. Mais euh, j'ai vraiment pris une des boîtes les plus propres. Donc normalement, euh, devrait pas avoir de problème. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo bonus qui n'a vraiment, voilà, vraiment différente de toutes mes autres vidéos. Je me suis dit pourquoi pas. Petit instant de vie, et petit instant vlog hein, finalement. Et puis c'est toujours sympa comme ça vous voyez le, le décor au fur et à mesure. Et là, imagine, il n'y a rien dedans. Je ouvrir, il n'y a rien dedans. Euh... Attendez. Non parce ah mais non, mais je suis un connard. Ouais oh, j'ai eu trop peur. Mais oui, en fait il est à l'envers. C'est un cube. C'est logique, c'est Minecraft. Regardez. Oh là là, je me suis fait douiller. <rire> non c'est ultra sympa. Ah oui, je, je suis con, je m'attendais à ce que ce soit dans l'autre sens. C'est pour ça. Donc là je sors délicatement le bordel. Après la plein dans le carton il est vide. Et là on se retrouve si vous voulez avec la lampe qui est à l'intérieur là. Voilà. Une sorte de, de lampe de chevet. Je suis persuadé que Fuse, il a fait une vidéo là-dessus. Parce que j'avais vu, euh, j'avoue, je ne regarde pas toutes les vidéos de Fuse, mais j'ai vu euh, une vidéo de Fuse, euh, le titre, la miniature, c'était « J'essaye des, euh, des colis euh, Minecraft, je sais pas quoi. » Et je suis sûr qu'il a acheté ça. Bon j'ai acheté des petites conneries hein. comme vous pouvez le voir ça ce sera pour les, pour les vidéos ou les lives hein. ça peut toujours servir. Alors ne vous attendez pas à ce que je refasse des vidéos sur GTA V euh, LSPD, hein. mais euh, ça peut être marrant pour des vidéos, pour des pour des lives, euh, quand je vais bannir des gens par exemple. Alors, voilà, superbe. Et donc là on se retrouve finalement et en fait ça a été mis, ça a été calé comme de la merde leur truc. Alors tu as en fait un output soit en USB ou soit en alimentation directe euh, euh, au courant. Alors là, tu peux allumer ou éteindre. Ah, c'est chouette, ça. <rire> J'essaie de me convaincre. Par contre, dans le décor, ça va rendre très bien. Et ça, c'est ça c'est clair. Mais après, pour le coup, c'est quelque chose qu'on aurait pu fabriquer nous-mêmes. <rire> Visiblement. Mais la, la qualité, elle est sympa. C'est du carton, quoi. Mais c'est vraiment, vraiment chouette. Je vais l'allumer. On va voir ensemble. 3, 2, 1. Ça ne s'allume pas. <rire> non, c'est une dame. En fait c'est vraiment pas une blague, ça ne s'allume pas Bon dans tous les cas dans le décor ça va être génial mais bon S'il n'y a pas de lumière c'est vraiment euh... Je vais, Je l'ai payé 30 euros. <rire> ouais ça marche vraiment pas mmh, On va essayer en... Bah vous savez quoi c'est pas grave Oh je suis un connard Oh je suis un connard Si si elle marche Ok j'avais pas vu, il y a aussi des boutons devant 1, 2, 3 Oh. Bon, franchement c'est vraiment sympa Bon déjà c'est joli visuellement même sans lumière Là on voit même pas trop que c'est allumé mais même ça fonctionne ça fonctionne bien donc à l'électrique. Oh, j'ai eu peur. Bon donc voilà un petit peu, je suis content que je me suis pas faire naker. Je me suis dit ça peut être marrant pour la vidéo, voilà, ça ne marche pas mais si ça fonctionne, ça fonctionne. A voir combien de temps ça va fonctionner. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bon voilà, c'est vraiment sans prise de tête, très détente. Euh, si vous voulez d'autres vidéos dans le genre, n'hésitez pas à me le dire. Suivez-moi sur Instagram, comme ça vous avez vraiment les petits, euh, les petits moments de, de, de, de vie euh, de plus directs, on va dire. Et puis, et puis voilà, j'ai hâte d'avoir la suite euh, du décor. Et moi, je vous fais plein de bisous. A très vite, à tantôt. N'oubliez pas de vous abonner. Très important pour les autres vidéos qui sont quand même un petit peu plus qualitatives que celle-là. Mais voilà, très important.